bonsoir à la famille avec plaisir nous rentrer la caillou pour capable porter poster par nouvelle émission est-ce que tout bagaille en forme parce bon, que chaque gagne mon a qui dans le pays ici là donc euh, moi je vais commenter nous merci un pile pour euh, commenter nous fait par rapport à l'émission. émission moi j'ai fait hier et concernant ben, bagaille qui cap grimpé dans le pays d'haïti je pense que un pile mon gagne position et non unanime et à condamner euh, façon à vivre, à ne pas accepter tout ça, mais lui seulement arrêté pour non poté bourré sous terre. Écoutez, grand pile info dans la d'émission ça là, et goncetin de André, monsieur, jeune arrestation et eh bien petit ça lui-même qui en base euh, Mikano, Mikano au niveau de Waf Jérémy, Yo a arrêté petit ça, jouk chambellan, hey, t'es chargé, et eh bien, monsieur, qui après le Maron là, Monsieur, l'on est pas quitté Port-au-Prince. Ou bien traverser Zone Muscadean. Ou bien chance, ou dans Jérémy. Parce que nous c'est à profil Jérémy. C'est toujours dans le même département grand dans l'an. Après, ça me connaît que je suis ou je Mouon, mort, je suis Ben oui, et puis, je suis mort, je suis mort, je suis mort, je j'ai eu là une petite vidéo pour vous. Ok, type sa là, monsieur, c'est Franzi André. Tu Dans qui base, encore Je te te Je te Je te la police Chambelan nous a peine posé la patte sur type ça. Monsieur dit sur nos didi. La police Chambelan a peine pris petit si graines ça là. La police Chambelan a peine pris petit si graines ça là. Monsieur sont dans base mécanom, tout le monde, monsieur vient et parlonde de nos Chambelan et vu avec et, information quelques monde, nous arrive poser la patte sur monsieur là. Monsieur non mais nous là monsieur dans le commissariat Chambelan, monsieur non mais nous là en bonne et due forme. On pense tout bagage OK, vous pas didi. Oh. Dernier jour, ça y a la on dit que la police a marché. La police a marché vagabond. Et on est debout pas droite Et eh bien, la police a marché. Où? Mais la popo, grand pile tir euh, qui glissait tout. M'bral vini avec Youn erreur, ça y est. devant. Pendant la la dit que dans la matinée du mercredi 17 août 2022, Et eh bien et nèg nan bloc kafoudouya foudou y a yap opere. donc on moun qui a fait zone ça en pile précaution parce que bon nèg yo la a la pêche et ka foudou kafoudouya gè exaction qu'a fait ou met just faire référence à g9 yo pas près même non il a continuer par même mais seulement mais ça me rèmè la ca nèg ou se cesaquet dit ou cesaquet me rèmè l'onèg campé ou dit même se vole, mais de quoi grand avignon, y'a pas de problème à moun. Parce que yo déjà dit tete y'a se vole. L'a dit yo se yo y'a pas de nuit. L'a dit se li pas nuit non pour ça. Mais, pas de la, y'a pas de faire baga la, tout moun a regardé, de ça, son problème. En tout cas, m'a dans zone. pas trop loin, Matin là, eh bien, m'a dit y'a pas de problème petit camion dirigé là, n'est-ce pas détourné avec lui, et puis n'est-ce toujours à plein pêche dans le bloc là. Il faut dire que l'action ça a fait qu'on G9. Et pas oublier chaque chaque chef dans la zone, chaque n'est a pris les bagages. Mais je ne pas mentir, monsieur. Par exemple, il y a respect parce que zone côté ISCA est il a pas de machine qui passent e là. On va comprendre et qu'il y a des gens qui volent, n'est-ce pas y a des gens qui mais lui-même... Mbakwe l'an logique sa. Euh, nek mbay respect en pile encore Mbay chien en respect. c'est quoi de mission, monsieur? C'est rare pour yon a gougon machine ou passe quoi de mission pour yon prenne l'amour. C'est rare pour yon kidnapping qui ki fait dans bloc quoi de mission. C'est rarement pour yon yon machine ka passe, ne yon prend 10 têtes ou combien business qui gène dans bloc sa. Mbakwe business sa ou jamble. Mbakwe chien, jamb tchèque moun sa ou. Et sa fait si on est gros avec chiens, faut qu'on accepte souffrir, parce que mis c'est pas qu'un gros bras dans le mel. Il a fait oui mais pas quoi sinon exaction ça Donc chaque négociation a fonctionné, on voit n'ayons besoin fonctionner. Week-end va arriver donc n'ayons sorti là, yo prends ça pour y wa. Mais gros problème, le problème c'est que ouais tu dis ça y prend là, et dans pratique mais on dit il va y ça Et puis je n'ai jamais dit à la grande n'ayons ni décide de y mettre couteau en bagage peuple ah oui, yo monte tout à fait yo. Est-ce que nous comprenons? Donc, même pas un problème, non, monsieur. Révolution, elle a un volé là-dedans. Mais, prends, partage avec peuple là. Parce que c'est même le qui fait un jury du riz à 250 Eh bien, je ne dis dit à la nous prend un camion du riz, la gueule à la tête de peuple là. Est-ce que nous comprenons? Mais, quand dans la rue, prend un camion du riz, vendre pour faire chèler, pour acheter des machines, pour acheter des hmm. Tête peut 400 maozo. 400 maozo, Fon dit que est-ce que Bagala a commencé baga pour 400 maozo. Mais juste avant, moi, aller dans l'arrestation. La police fait Fon dit que l'homme sans joue, monsieur, jou, posé tête frette. Bon information qui vient jeune de moi, qui fait qu'on est, monsieur, a retourné quoi des bouquets. Vingé en tenté, on d'après information qui vient jeune de moi, avec l'homme sans joue. Donc on est exercé dans Yingang au point que... On est fait qu'on ait tiré sous gaspillage. Et puis après ça, on a fait mission de de poudre là. Bon, on a fait Mais Fan dit que depuis que les collègues finissent mourir, Baz la paraît vulnérable parce que ces collègues qui te paraissent comme des gros guerriers dans la là Pour l'amour sans jour, je expliquer non ça déjà. L'amour sans jour, c'est qui pas capable de camper, de péter un coup de balle. Parce que, Paul sensible. Le fait que negla a la décale pol, mystiquement, ça voulait dit, quelque bagay. Depuis, on aiguille tombe sous pôle, la pèse. Le mort sans joue capable mystique, li capable invisible. Ça, c'est information. On cherche qu'on est. Est-ce que nous comprenons? Donc, il y a un pile exaction qui ont commencé au niveau, quoi de bouquet. Ne frappé en bas en bas. Est-ce que nous comprenons? Mais, ça pas vle dit que, la police bat bat parce que la police continue à traquer les gens. Et les qui fait quoi que les gens dans la zone de Tomaso, eh bien, dit que la police font porter bourrer dans Tomaso et eh, la police a arrêté plusieurs jeunes garçons. Est-ce que nous comprenons Ge Les gens qui étaient dans la zone, là, on dit, si les dans la zone, nan, relé, e la police, nous sommes capables de les eh plus collaborer avec la police. Donc, ben, la gala vraiment difficile. Mais écoutez, l'homme jou, oui. <rire> jou, en jour, franchement, Monsieur tête frédie. Hé, tête charge. Pis gane, yon quitte l'homme en son jour, a force encore, non? Magali, blondeur, demoiselle, bakop la sans, bal volume. Ok, continuez, bal volume. Bon, mwen gagné quelques arrestations. Qui fait? La police dans ville Jacmel, arrêté deux, je peux pas dire bandits résumé bandit qui fait partie base 4 Samarozo dans mon chile. qui c'est Mathieu Thomas 22 l'année et puis Albert Lori deux membres 4 Samarozo interpellés par bon côté la police dans Jacquesmel service départemental police judiciaire SDPJ ensemble avec Udmo Sud-Est possédé mardi 16 août 2022 dans mon zone dans ville Jacquesmel à quelle appellation, Mathieu Thomas, 22 ans. à Calbert, Lori, tous deux. Même 4 maozo. Dans la première audition, par bon côté enquêteur SDP sud est Mathieu Thomas, à Calbert, Lori, ils ont même confirmé, ils fait partie groupe ça qui est dirigé par son jour En effet, Albert expliquait que lui fait partie groupe gang qui gagne en tête Y non, cité Doudoun. Tandis que Mathieu Thomas avoué que lui-même fait partie groupe Ricardo ainsi connu qui est basé dans Rémi. Toutes ses chefs gangs, cité Doudoun, et dans Rémi, qui placé sous autorité l'homme sans joue D'après ça, vous fait Je pas rappelé Emile Rosnika, un adolescent de 17 ans, se ménage Albert Lori. Qui était appelé dans la même occasion. La police nationale m'a l'autre fois, collaboration, population, et m'a dit avec les citoyens pour être plus vigilant par rapport à déplacement présumé criminel qui a cherché à quitter la capitale pour être réfugiés dans l'autre région, dans le pays. Je vais venir avec l'autre information pour nous un peu plus tard dans la prochaine émission. Parce que je ne l'émission trop longue. Tenez bien. La police a arrêté. Plusieurs jeunes garçons au niveau de Jacmel. Mel. les m'a pas ça, tout les monde pas mettre des photos. Parce que toujours prend toujours pile précaution dans les affaires de poster des photos. De je pas sûr de yon je ne pas poster photo. photos et Eh bien, c'est ça qui arrive. oui. Est-ce que nous connaissons gagnez n'a jeune, ça. Parce que je me dis, non, Ou moi-même, si je vais côté la police, je ne connais et puis, ils font filature. Ils ont arrêté. M ou est-ce qu'ils si me disent qui es est ce mouillé? Si pas gênant, ils qui qu'on voit, m'appelle. Donc on qui ça? Yoba elle dit tout simplement que, messieurs sont bandits 400 Marouzu. Moi-même, ces deux groupes nèg, soit on fait partie gang village de Dieu, ou bien on fait partie 400 Marouzu. Depuis ils ont arrêté. Yo. La police. Ouais, type ça, photo ça nous poster posté. Nous avons voulu nous lancer une enquête encore, si nous pouvons libérer ces jeunes. Parce que moi-même, je ne m'informe pas, mais ça jeune. Bon, moi, j'ai un cousin qui est nade et pétion. Mais c'est un petit monde, je ne sais pas. C'est papa. Mais l'héritier du football là, tout le monde nous même qui pigrèrent. Parce que papa, c'était un footballeur, tonton, c'est un footballeur moi-même. De devenu un footballer grand footballer toute cité a comme ça non pas Monsieur Karius Peterson et puis cousinement l'héritier même Bagala Monsieur ce football là tout le brun compliment avec Kyle et puis Monsieur mes football en ils sont jeunes Simon maman Monsieur et le Ousset Casimy papa Monsieur et les Blanc Pétion Monsieur et les Nadet Pétion même si on jeune, si on passe c'est 20 ans ou 21 ans, on passe. pas qui nous même gars, on est On nous est On est On est On On est au On a Voyez-moi ici, c'était au Cap, c'était à jouer championnat en vacances, parce que je connais les petits malheurs, les bâtons gagnés, c'est à venir pousser, pousser chien. Et puis ben dit me dis, c'est à payer, pas bon, et on a déjà payé ça, il est là, papa. Pour tout pas bon c'est se seulement Andy, il a dit, on a bah, dit, mais Andy est venu difficile, parce que depuis, on de de n'a pas connu, on a dit, on vient de déboucher, on vient en tête, on regarde dans l'autre champ. C'était tout, on dit, mais plutôt, on est dans le domaine football. là me dit oui, on connaît, mais pas pour l'Italie différent et pas États-Unis, et pas Canada, et pas l'autre pays, ou, mais Haïti, les bouquins chevaux, gardez-vous pour s'en parler. J'ai dit que les cousins un problème qui ont un coup de chevaux. J'ai dit un Mais après, ça, dit dit que j'ai dit qu'il y au cap pour traverser le Yogan pour aller jouer. Bon, c'est là, c'est traversé avec un autre pays qui est le Chine. Mais nous, c'est mon Yogan, j'ai dit que la police a fait un arrimay. Mais c'est passé parmi la foule. Mais ça n'empêche, du avec DCPJ CPJ. Nous, on ne travaille là pas facile, travail là nettement difficile. Faut que mon bata haïtien pour le papa dit, pour le pas le travail DCPJ CPJ à faire. Mais DCPJ CPJ tout, a quelques failles des fois l'hypothèse travail là? Parce que' je pense, l'or est ton jeune garçon. Premièrement. Se dosi gade. Si vous dossier si vous avez déjà, si vous avez un déjà, et si vous avez déjà, et si vous avez déjà, mais automatiquement, vous ça ouais ouais qui vous avez un dossier qui vous avez un dossier qui vous Miguelson, un dossier qui vous avez un dossier nous vous avez un un qui qui vous vous le vous qui qui qui on ba a c'est quoi pour ça que la vie. En bas de en la fatra. À nos jours, la prison peine pour ça que paye. Je dis à la, avec l'État ici de faire travail la pi propre. Nous connaissons ce qu'on a mais a demandé le propre Parce que, petite malheureuse, et pas peine pour ça que paye. arrêté Accompagné avec 11 000 10 ans, qui le Chine, c'est deux si de timoun. Petion Nade, c'est si un footballeur. Petion Nade, pas un bandit. Ok? Yo arrête Petion Nade, qui c'est un footballeur dans la zone de Léogane. Yo bal dossier. Yo poste photo pour faire connaître qu'il est si un bandit. Maman Petion Nade, son malheureuse. Papa mourit bien longtemps, qui était le timoun. M'pense, nous n'avons pas pour nous monter sous l'État, mais nous n'avons parler avec l'État. M'pense, DCPJ CPJ, les supposés prend plus de précaution dans des de Aksaou Ce c'est pas tout le monde nous ouais avec cheveux dans la tête qui c'est bandi c'est Ce pas tout le monde qui gon grange dans oreilles qui c'est bandi je pense que nous avons un archive. C'est pour ça que la police ta gon Lè nou a un archive. laisse nous arrêter les monde La première que nous faisons, c'est regarder nos archives. Pour nous, si les gens là déjà. pour nous prendre des raisons de faire des gens là. c'est aller dans les Nous Regarder ce qui ça déjà non là déjà. Est-ce que les ça sont en prison. Est-ce que les ça sont de prison. Mais automatiquement, nous ne pouvons pas jouer ça. Nous ne pouvons pas sacrifier les petites les malheurs, les malheurs comme ça. Je connais situation pays. Je connais pile avec nan tête qui Je connais pile avec Tatou sous peau, avec nan qui ki Même passé que fait comme ça, il n'est pas bon. Nous avons réfléchi à cela. Parce que c'est pas s'il en prison déjà, et s'il pas complète, c'est comme ça. N'importe qui a ciblé arrestation. Chaudia, de même, quand acheté, et puis automatiquement, mauvais avez acheté, vous avez acheté, bien là ma vous ma belle vous avez acheté, Non! Non! non, non, n'importe l'image. mais il faut que les avez acheté, vous avez il faut qu'il bien. C'est pas poster image moun nan, nan je viens faire un appareil pour salpaire, pour demander le lague, pour chaque côté de pour que nous puissions dire que nous sommes en train la police. Ça pas fait sens. Na de BCPJ, je demande avec le DCPJ, il faut corriger ça. Les gens qui sont dans le monde, c'est un innocent, c'est un petit monde, c'est un foucbolet. Parce qu'ils ont un bel archive, ok Ils ont un bel archive. S'il vous plaît, les moi, je dis ça encore, faites message là la passée pour moi. Pour ça, pas. Fais famille, plus mal que j'en fais nous mal là, parce qu'il y a des petits chansons innocent. Merci, Errol Poud. Errol Poud. Attention, la police. Vous fait travail où c'est vrai? Vous démasquez la gang. Vous lavé la république. Mais écoutez, faut couper un pile précaution de parce que, une injustice, c'est plus gros On qu'on est capable de commettre. là vous avez arrêté les jeunes, vous passez les devant la caméra, photo virale, et puis. Nous parlons avec l'autre, il faut qu'on l'actualité, et puis après, on a tourné pour qu'on boucler. Où, où, où j'entends des associations distributeurs qu'on a demandé l'état de monter de gaz Moi, ouais, j'entends de ça. Au contraire, les associations distributeurs, ils mettent avec le syndicat, avec la population pour dire l'état de son gaz. Ils mettent demandé de gaz, pour qui ça C'est parce que le bon de profit qu'ils ont fait sur chaque gaz à monter. Je dis, est-ce qu'on est disponible à faire 30 gouttes de chaque galon gazonné? Est-ce qu'on a fait 33 gouttes de chaque galon gazoil? Est-ce qu'on a fait 25 gouttes sur chaque galon kérosène? Si le gaz a augmenté, le prix a augmenté, le mal de profit a augmenté. Est-ce qu'on connaît ces 9 gouttes de chargé par camion pour apporter gaz en province? Et qui nous dit que le camion c'est un camion, si on un camion, qui n'y a pas petit parce qu'il y a pas camion pour la passe standard? C'est Ceux qui font commande, ils connaissent même. Et il faut ouvre le pot de Vinibano en Haïti, nous qu'un état qui a contrôlé. Il est vrai, le ministère commerce, à travers le soit font sortir, ou le re résultat, il y a des pour a un gaz qui a distribué. Il faut que la pression soit pour permettre que le gaz soit là. Mais le c'est seulement cause, parce que l'état a pour le bailage, pour le commandement. Est-ce que l'état a je ne sais pas si l'état a Sauf que l'état n'a pas respecté l'engagement, et qu'il n'a pas respecté l'engagement, il payer quand même. Pas de gaz dans le pays, c'est vrai, mais comment vous mal fait? Je un bon exemple. L'autre, en vous commandé entre 4 et 11, 16, 165 000 barils. Haïti, vous consommé 22 000 barils par jour. Vous prenez 165 000 barils divisé par 22, ça va à peu près 7 jours et demi. Ça veut dire que 4 ou 11, on va supposé un gaz là. Il faut entre 4 et 11, il y ait 125 000 barils. faut entre 4 et 9, il y l'autre bateau qui n'est pas venu. Si vous avez toujours raté, et ça fait un deuxième gaz datou, lfe, non pa, non pa a, Gaza tout, l'Elvini, a un chemin de cochon qui fait l'État. Pas de l'État. Non, pas de l'État. Mais il y a un peu de fait un chemin de cochon. Il y a ce peu de Il y a 30 camions de gaz qui été perdus en novembre ou en décembre. 30 camions de gaz qui sont Mandez 7 camions gaz, je vais vous dire, quand 7 camions gaz s'appassent. Si on n'a pas explication, il n'y a pas d'augmentation de prix. L'État a connu une augmentation de prix, de prix mais l'État a pour faire, tout à fait pour le faire, toute la population a compris que c'est la conservation. Il y a l'autre côté de l'État qui a fait une cope. Mais bref, effectivement, nous connaissons, dans le moment ça, le prix a augmenté. Mais c'est parce qu'il a justifié qu'il y a augmenté ici, parce qu'il y a d'autres côtés l'État qui ont fait une cope pour l'augmenter. Et ça, oui, c'est dit en On comprend que... Province pas descendre la ville, la ville pas à la province. Ça veut dire produit pas particulier, qui veut que la vie achève, que l'État dégage les sécurité pour permettre que la vie circule bien, monde qui sont à l'étranger pour l'argent venir. et puis laisse ça, ou après, grand pile baguette qui diminué. Mais nous-mêmes, ça nous gagne comme, et, comme, comme et, droit, c'est permettre, droit nous se respecter les autorités, mais devoir nous, c'est bon même pour que la vie ne soit pas continuer, grimper, monter. Tous ai les ça s'ajoutent. Là, l'ouest qui monte à 95%. Je suis fait chauffer noir qui dans l'arrière chaque jour il y a des victimes de la sécurité. Okay? Il y pas d'emploi de travail, quelle que soit la façon qu'il y entre l'activité de travail là, la sécurité a est à C'est dans ce salon même, nous constatons des gazes. Autorités qui battent nous en notre pays, nous importe qui est au lieu. Qui a eu face à la sécurité, ça t'as traversé la population haïtienne. Pour combien de temps Durée de temps, ça, nous ne connaissons pas. Connaît. Nous gardons aujourd'hui toute la formule de la sécurité. La sécurité grand goût, la sécurité de la gaz, gaz. là même aujourd'hui, nous avons compter l'État à mettre gaz. Toute la journée, chauffeur chauffeurs vont monter et chercher gaz. Et tandis que les pompiers ont un gaz. gaz, ils ont utilisé la nuit, nous mettons l'endoum, nous faisons marcher noir avec nous. Les chauffeurs, nous ne pas cher, nous même savons pas qu'il cher, gaz n'est pas bon. Nous demandons qui plan, qui stratégie l'État a gagné avec le gaz. La. Et nous ne pas qui est ce qui faire. Parce que, quand vous so ne pas pas deux ouvert sur l'école, il faut que, que l'école, parce que vous avez une famille, vous avez un petites, qui est qui faire? Nous, même dans c'est ça que nous sommes capables de faire aujourd'hui, c'est de faire appel avec la population hein. pour que la population soit hein, hein, hein. capable de dormir, de réveiller. Parce que les Haïtiens, nous ne sommes pas capables de tolérer ce qui a fait Nous ne sommes pas capables d'accepter encore. Nous arrivons dans une situation où nous nous révolter. Parce que nous ne sommes pas capables de prêter pour nous finir à mourir. Non, nous mourir de toute forme Psychologiquement, nous mourir. Moral nous mourir, nous pas aucun espoir comme peuple. Je dis à que peuple là, prenne une destination en main pour le connaître que c'est eux seulement pour qu'ils aient campé. Parce que si on pas les vies qu'est-ce qu'ils pour eux Les sécurité a tellement enragé nous, nous ne connait pas qui ça va nous faire avec toutes les sécurités. C'est nous camper là pour nous-mêmes encourager, chauffer population haïtienne, na. Nan la, si mo, la, dans ce cas, là, si l'État n'a pas dit un mot pour qu'elle soit en gaz, qu'elle dans la désobéissance civile, qu'elle ne pas entrer rien comme activité pour nous payer, parce que la payer, tout ça que nous faisons, tout ça que l'État m'a dit que nous faisons, pas gagner tout le non. C'est Se dans sens de la à la population assume la responsabilité pour dis ça que l'État a avec toi. Depuis le gaz à monté, nous-mêmes, dans avons débloqué Haïti, nous avons dit, M. Ariel Henry, nous avons dit, petit SDP Fusion, moun, tankou, Rosemilla, de les SDP, Alexis, nous t'étions les nous t'étions nous pas parlé de les pas les mais pas pas il exister. C'est monte gaz là qui cause mon pétionville. Pas ville pas caper machine, je dis à camionnette 50 gouttes. bientôt le va le passer à 75 et nous connaît dans qui pays nous va vivre. Je dis à mon cap sortir pétionville, en ville des frères, besoin 50 route. Mon qui absent la pral kwa de bouke, bezwen, pour des bouquets besoin 60 gouttes pour payer machine. C'est pas normal et nous même nous te dit faut que ça pas arriver là. Nous te dit produit Pétrolier, c'est un produit transversal. Automatiquement, le pour y a un impact sur toute le sociale dans le pays. Mais il n'y a pas si de temps de monde. Et je dis ça. c'est ça. Nous, les population doué lever, camper, pour manifester des accords avec le pouvoir en place. Le pouvoir qui pas être le monde. Ce n'est pas seulement que a ne nous pas capable. Réte à observer M. Dam qui a mené nous, côté à mener nous. N'a sens ça, débloquer Haïti, appuyer sans réserve et inviter la population en tout. 19 mois ça, nous pourrons le masser devant la primature, nous pourrons parler à Ariel Henry, nous pourrons le un message, la communauté internationale, qui a été Ariel après assassinat, de Jovenel Moïse. Et depuis ça, Ariel, pour un groupe Monavel mon c'est seulement faire l'agent de toute façon, faire l'argent, quel que soit manière là, dans la corruption, dans le kidnapping, dans casser boîte de l'État, etc. nous même nous disons, nous sommes d'accord, avec ça. population levé campé, contre ça. Et le 22, nous connaissons le 22 août, dans les pays d'Haïti, ça le représente. 22 août, nous connaissons ce 22 août qui a pris le bail. Tout ça qui est venu, par exemple, le 19 novembre 1803. 1er janvier 1804, une forte population a campé. Il y a un groupe qui a sorti chaque basse, qui a passé par Avenue Pouple, pour nous sortir croisés sous la zone. Il y qui a sorti en bas de la ali pour nous monter, delma, passé passer devant Primateur Ariel-Anrian pour nous lancer un message, bay Ariel, Jodia qui voulait instaurer une dictature dans le pays, parce que gens monde sont pas capable manifester les 14 aux yeux de tout le monde devant la presse que M. Damio a lancé gaz à sur nous lorsque pas de gain violence, pas de gain, vite machine qui a Nous disons nous-mêmes, nous pouvons, fort population, lever camp pour nous manifester contre pouvoir ça. Et quel que soit le monde qui lance une manifestation aujourd'hui, la population doit prendre paladin pendant qu'on a veillé. Avec une équipe monde, qui était dans la rue, qui était à la rue, et je dis et qui voulait venir redorer l'image. Je dis à ces populations le de lever campé pour bataille, pour défendre l'intérêt supérieur de nation. Le gouvernement haïtien a présenté le bilan de travail réalisé dans le cadre d'exécution exé plan relèvement de Grand Sudland qui était frappé en bas en un tremblement de la terre dans date 12 d'août 2021. L'année après, il y a plus de 200 000 cas qui évaluées sans compter diverses routes qui réparaient et réalisations sur le plan infrastructure route, c'est pont du Marseille estimé, dans Jérémy, qui va inaugurer semaine ça, selon le ministre de ingénieur Rosemont Pradel. En moins d'une année, c'est-à-dire environ 11 mois, eh bien, nous avons pour ça. Bon, C'est pour ça que nous allons inaugurer demain. La semaine dernière, nous avons et aller dans la grande nous mettons le pont en circulation, c'est-à-dire en charge. Nous faisons des machines passer sous lit pour nous regarder comment les comporter. Et demain, nous allons faire inauguration officielle pour le pont Dans le domaine de et scolaire, il y a 22 écoles qui paraît tout pour réouvrir l'école dans la date 5 septembre. Parmi 22 écoles, il y a 7 dans le département Sidlan. D'après le ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga. À travers le territoire national, il y a 22 écoles qui paraît pour inaugurer. À travers le financement du Fonds national de éducation et le Grand Sud, compte tenu de désastre, de recevoir l'instruction du Premier ministre avec le gouvernement pour que nous accélérer, et nous avons déjà 7 écoles dans le Grand Sud, on parle de qui paraît pour inaugurer. N'a occasion de rentrer à l'école et de me la presse la pour accompagner dans la date de ça. secteur agricole joue le gouvernemental, agriculture, gouvernement. cabrit, mouton, bœuf et la trier. ministre de l'agriculture, Charles fait qu'on ait un encadrement de agriculture dans diverses communes dans le département Sidlan. Il y a 4668 producteurs café cacao. Là, c'est un bail qui est très important tout, parce que café à cacao. Ils représentent des denrées qui sont très importantes dans le secteur agricole. Après la catastrophe 12 d'août 2021, le gouvernement a accompagné tout pour passer 160 000 ménages à travers un programme qui baptisait baptisé Le ministre des Affaires sociales et du travail, Audené Pierre Rico, a précisé qu'il y a 7 parmi communes qui étaient sont plus qui recevraient un chaque temps pour continuer à vivre. À travers nous fait un ciblage géographique et nous identifions que, que cette sept communes, particulièrement communes qui sont dans l'Est, qui étaient plus touchées par le séisme, bénéficient dans cette commune. Ils ont gagné un accompagnement de 100 dollars américains sous une période de trois cycles de transfert. N'absoligné, dans na l'occasion du premier anniversaire de la communauté internationale, le chef gouvernement a été soumis 600 millions de dollars la communauté internationale. Il a été fait avec le pays d'Haïti. Ariel Henry a fait qu'on mécanisme de blocage ça compliqué en pile. Et c'est ça qui explique lenteur qui a enregistré dans le cadre de l'équipe de Je dis à nous, l'école est là, le 9 septembre. Les par parents ne sont pas contents si vous montez si ou descendre. Ce n'est pas que vous avez dans tout pays, dans tout marché. Pas un goût pour les parents, vous voyez petit à l'école le 9 septembre. Parce que la vie chère m'a dénigré. Parce que nous pas, nous pas de côté pour aller encore là. C'est ça que fait aujourd'hui, là, Mouchita là. C'est pour m'annoncer annoncer peuple là. Les gens qui a quatre populaires, les gens qui a une base. Jodhia a fait nous mettre pieds noirs à terre pour nous dire non nous pas capable encore à bas ba la vie chère à bas insécurité c'est ça fait m'a à toutes femmes yo côté nous femmes yo femmes c'est pas tout au milieu femmes représentent un paquet de bagarre en pays je dis à pour qui ça mesdames à mieux nous cacher nous pas voulez parler nous pas voulez mettre pied terre parce que c'est nous qui au milieu non caille sans nous même car la pas capable fonctionner les gonds font mon côté ils voulaient dire un paquet de bagarre sans femmes pas gagner café pour qui ça sa à mesdames, nous ne pouvons pas mettre tête nous ensemble pour nous retirer de la Salier. Pour qui ça mesdames, nous ne pouvons pas faire nous. Nous, les gens qui à ces nous, nous, nous, oui? ai... nous mobilisons, mesdames pour nous frapper de nous à terre. Jou qui a 26 d'août là, nous avons tout le monde sous le béton, à la aéroport de pour nous aller à la vie, à la sécurité. à nous pas capable encore d'ouvrir le béton pour nous dire, L'école pour l'ouvrir, il faut que le gouvernement sale pas capable de la gueule. Pourquoi nous avons sorti la sortie de l'aéroport, nous avons fait et puis pour nous entrer 60, pour nous dire, Ariel Henry, la gueule, il n'y a Parce que nous ne sommes pas capables encore. Nous avons profité de nous, si on fait encore mauvais comportement, la police, tu es gagné face à des manifestants, des citoyens engagés. Yo. Quand tu as 6 ans, avons prends un gaz lacrymogène, une jeune fille, tu en bas, pile gaz, arrestation, habitre illégal, Côté la police a arrêté trois jeunes militants qui sont trois étudiants, ils ont dormir dans la prison. force opposition radicale pour le changement le peuple a continué à lever le capé, à mobiliser, jusqu'à ce que PM de facto Ariel Henry démissionne dans la tête primature. Nous constatons, nous avons la vie à vie plus cher, c'est le grand goût, le chômage, la misère, le sécurité, le kidnapping, le peuple a perdu la valeur de 20 je nous avons besoin de 146 à 150 gouttes pour un dollar américain. Face à mauvaise gouvernance, la situation, le peuple, vient engraver. Côté pifon, fort, monde pas à manger, classe par un an, presque disparaître. Paysan, pas de cadre, pas de grain. Petit bachon, pas microcrédit. Production nationale, pays à zéro. Nous pas exporter en rien encore. Fontière, nous y et pas soit. Faut dit liberté ou mort. Faut Haiti libéré en bas à y Mobilisation sans souffle, pour déraciner Ariel Henry à tout à HTK, SDP, vision. Vérité tête ensemble. Faut éviter toute population haïtienne dans une grande manifestation pacifique. jusqu'à qu'après le 22 août 2022 sur tout territoire national là, dans quatre points pays a, pour dire non à gouvernement anti-peuple, criminel. Qui n'a pas bandit légal, non, de facto Ariel Henry, qui n'a pas de légitime populaire, qui n'a pas d'autorité autorité politique encore, côté peuple à Pas de accord en septembre, pas encore Montana, pas encore accord en ça c'est accord et puis nous disons population, l'évêque en Pé, le 22 août, c'est un soulèvement général, et nous décrète la permanence dans le pays, que est peuple haïtien de garder papiers taxes, payer parce qu'il a fait travail, il a tourné nous, il a fait nous courir et eh bien c'est désobéissance civile entre le pays. Ah. La police possède l'arrestation de Miguel Laguerre, 24 ans et lors de l'arrestation, il a changé de tir. monsieur prend un balle dans le pied gauche et monsieur lui-même, se chauffeur, Tim et qui lui-même, qui a dans la boule 12, l'arrestation a fait dans la boule 11, Monsieur était à bord d'un véhicule infiniti de couleur noire. Le nouveau c'est BB 760-20. Et suite à enfilature, la police a arrêté Jean Wally, qui continue donc les Kali, 28 ans. Monsieur fait partie d'un gang qui a opéré dans un Canaran. Chef d'accusation, braquage, vol, détournement de marchandises. Également, et dans le gang Sahara, gagné Jeff, ainsi connu. Michel qui continue que les Boyd ainsi connu, Gétro ainsi connu que la police a recherché activement, qui fait partie de réseau SAA côté que Jean et Wally, lui-même, t'as évolué. Gagnant deux présumés bandits et qui malheureusement baissé mortellement suite à un champ de tir avec la police euh, dans une ville, c'est Belo ainsi connu, qui lui-même, ses alliés ont gagné team le dit, qui a coopéré dans un onaville Jérusalem également, Canaran, gagnant tout Papito ainsi connu, euh, monsieur tout lui-même, l'idée li pour eux, avec un bandit qui a évolué dans gang, et monsieur Patrick, il continue à gagner Pachouko, euh, Papito euh, tout lui-même dit, que suspecte tout dans assassinat qui a été fait sous madame Daphné Joseph, 34 ans, une jeune dame, qui a à peine 10 mois. Côté que, il a était assassiné d'Amsa le 26 juillet 2022. De M. était en possession d'un pistolet de calibre 9 mm. Également, il a été impliqué dans l'enlèvement, séquestration, détournement du camion de marchandises. Dans le bon repos, la police a à l'arrestation de 5K Jean-Franck, qui est un petit pour implication présumée dans l'assassinat de madame que nous parlons de lui-même, qui est madame Daphné. Et Joseph, jeune dame de 34 ans. À demain 75, la police procède à l'arrestation de deux jeunes garçons qui d'abord ont une moto de couleur noire, numéro plaquant CPR 23 632, étaient en possession de un pistolet Glock. C'est Jean-Emmanuel Ernst, 32 ans, M. Fetokai, et André Raymond, 43 ans, M. Fet Keskoff. Et recommandement pnh spécialement. Et commandant chef là et solliciter encore une fois collaboration population, support population dans lutte acharnée que la police a menée contre tout bandit. On a commencé dans la bonne côté que il y a plusieurs bandits, lourdement armés, qui font partie du réseau gang, et qui a évolué dans sa vie. Ils étaient en route pour que soient dans la plage, pour qu'ils dans plaisir. Et au cours de la route, ils ont croisé à qui ils ont patrouillé une mot, ils ont patrouille et les policiers ont riposté. Et pour Pépiti, il y a trois namitants qui, malheureusement, blessés mortellement lors de l'échange de tirs. C'est Goliath, ainsi connu, et, côté que tout le monde est capable d'identifier monsieur sur les réseaux sociaux, et, côté qu'il tape. exilé euh, euh, Zamni et côté à l'époque Audemars, tape présenté monsieur. Comme un dirigeant et réseau Ganza, Gain ainsi connu, et également Vernet, ainsi connu. Et tout de suite après, l'autre bandit, il a tenté de prendre le commissariat Petite Rivière d'Assaut, grâce à la synergie des et policiers et qui, au niveau du département de la Thibonite, les policiers Udmour, rapidement arrivé et yo ont renforcé la présence yo, et ils ont porté renforts. renfort. Et policiers et qui affecté non le commissariat Petite Rivière de la Thibonique, là Écoutez que population par la suite sortit et vina en fort, bâille policiers en fort et applaudit travail que la police a fait dans zone Zara pour ce que population a longtemps a souffrir avec les bandits Zara. Nous prenons l'arrière depuis 14 d'Aoua pour nous rapatrier ou bien pour nous reprendre la souveraineté nous comme peuple. Nous, nous connaissons autrefois que. Jusqu'à présent, gen, eh, Binu, Kogou, a manipulé, puis a quitté sous pouvoir. Ils ont fait acquisition d'autres équipement, juste dans le souci qu'ils ont projet le projet Lamboa, projet pour ne pas arriver à libérer une deuxième fois. bien, pour ça, nous campons, nous sommes maintenant à l'arrière pour une autre indépendance. L'autre indépendance, là, livre tout tout pour procéder crimes de sang à crimes financiers qui ont été faits dans le pays. La bataille contre la sécurité. Pour des salines, le plus gros acte se les gens sous veut dire changer liberté de les gens pour un son, pour Le kidnapping, c'est plus gros acte. Il a pas de kidnapping. Et kidnapping, c'est pas seulement le bandit fait. L'État a fait tout qui fait Quel groupe a fait kidnapping dans pays? a là? C'est c'est c'est relancer économique le pays a. Vous notez là c'est yo lot d'éducation mais on l'éducation nationale. C'est peut-être ça nous mêmes nous malaria n'a pou yo lot indépendance. Là nous connaît 14 d'août, 1991. C'est à partir de date ça gouvernement a été lancé. Et ben nous mêmes nous dit 14 d'ao 2022, ça, Goumé en lance et, et déclenche. La, nous sommes dans l'arrière le 14, nous sommes dans l'arrière le 22, nous sommes dans l'arrière le 23, nous sommes dans l'arrière le 29, nous sommes dans l'arrière le 30 août. Quel que soit le monde qui est dans l'arrière, eh bien, le eh, mouvement est commencé Le 14, nous sommes dans l'arrière tout rouge avec étudiants, avec ouvriers, avec artistes, avec tout syndicat syndicats. Cap pour l'indépendance dans le pays. Mais le jour 14 d'août, le jour qui est très décisif dans la bataille pour la libération nationale, là. eh bien, ensemble des militants, des organisations, ils ont te campé tête en face, en face de la police, ils ont dit, ils pas battu. -bat. Et nous avons senti l'esprit des ancêtres qui nous accompagné nou, pour que nous relancer la bataille de libération. Et eh bien, c'est dans l'optique ça, nous avons fait résistance des champs de masse pour nous dériver d'Elma avec la police. Et eh bien, dans l'idée pour nous intimider nous d'intimider, nous les bombardé bombarder les manifestations en bagage, Les bébés ne sont pas les femmes enceintes ne sont pas épanouis, les grands, les vieilles pas Il un pile monde qui tombe. Il y un petit monde, un an et demi qui s'y en bas gaz lacrymogène malgré policier ont gardé comment a s'y ça pas empêcher continue de continuer lancer gaz lacrymogène à l'endroit des manifestants et population civile là nous-mêmes qui inscrit tête nous dans bataille pour la libération nationale là nous te dit ça peut intimider nous par rapport avec représailles système là c'est comme ça nous avons plus de 5 personnes qui recevaient des balles acrymogènes pour être blessés. Nous avons cinq 5 camarades, les dérivés malgré les manifestations en Il Ils a rentré la bas et bien, policiers, bandits, suivent. ils ont procédé non seulement avec arrestation, mais ils ont maturisé en bas côté que yo pété tête yo yo pété corps yo et eh bien après yo meté yo dans garde à vue dans delmat 33 et c'est avec en pile détermination en pile pression et populaire et eh bien commissaires du gouvernement les mêmes l'été li obligés libérer camarade sayo et actuellement là gain en pile là donne yo e cap recevoir soin l'hôpital mais nous dit dans la bataille pour la libération nationale là non pas camper sous aucune forme parce que yo La population consciente population en la temps pour bataille la relancer pour capoter système là et eh bien système là lui-même qui détermination et eh bien yo essayé intimider nous par gaz croiser machine à chaque mot à chaque à chaque quelques mètres